Hello, hello, hello Comment ça va J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoutez, j'ai reçu les colis du CNED. Enfin, les colis, puisque que j'en ai deux qui font le CNED, j'ai des jumelles. Oui, deux colis, puisque j'ai des jumelles. Euh, mais j'ai décidé, en fait, d'ouvrir le colis avec vous et de vous montrer un peu euh, euh, le contenu du colis et vous, euh, vous faire un peu une update par rapport au CNED, puisque pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps... Euh, je reçois régulièrement des questions par rapport au CNED euh, via Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, en général, je réponds directement à la personne. Et là, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo Alors, je vous avais fait une toute première vidéo dans laquelle euh, j'avais partagé notre expérience, puisque durant un an, on avait fait euh, le CNED, c'était pendant le lockdown. C'est pas des très bons souvenirs en fait, hein. Mais non, c'était vraiment bien. On a, donc on a fait l'année de CP euh, full time, c'est-à-dire que mes filles n'étaient pas scolarisées du tout. Je vous avais expliqué pourquoi, etc. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez avoir un peu euh, le retour euh, euh, par rapport à cette expérience. Et ensuite, j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous avais expliqué euh, qu'on avait décidé en fait de changer. On les a scolarisées, on les a scolarisés, tout simplement rescolarisées. Et euh, voilà. Et pour le français, j'avais pas envie de faire le CNED et euh, j'avais trouvé donc euh, cet organisme. J'ai le petit, j'ai monté ici parce que j'ai reçu un email récemment et je me suis dit mais je vais en profiter pour le partager donc on avait inscrit euh, euh, d'office chez et abcdr donc c'est une structure qui permet d'accompagner les enfants euh, qui sont en, en, en, qui font l'école à la maison d'accord voilà, et euh, je vous ai fait aussi une vidéo, je vais vous mettre les liens en barre d'information et je vous avais fait donc une, une vidéo, on a fait un trimestre, parce que ce qui s'est passé c'est qu'après ça, mes filles donc ont changé d'école, et euh, elles ne pouvaient plus suivre les cours, puisque les cours chez ABCDR c'est deux heures par jour le matin en France, donc pour nous ça allait, puisque mes filles étaient normalement euh, dans une école, euh, la première école, euh, c'est un peu compliqué, est-ce que vous me suivez toujours Alors, donc on a fait un trimestre chez ABCDR et ensuite on a euh, arrêté tout simplement parce que c'était plus possible au niveau des horaires puisque ABCDR c'est une structure qui est basée en France et mes filles en changeant d'école euh, elles sont... Euh, elles ne pouvaient plus suivre les cours en fait puisque euh, elles étaient full time euh, à l'école mais euh, j'ai reçu un email récemment en, en fait puisque je, je suis restée abonnée à leur, à leur euh, euh, newsletter et ils sont enfin déclarés en ligne et euh, franchement je suis très contente pour eux parce que euh, quand quand, euh, voilà, quand j'avais fait les recherches et tout ça, j'avais un peu hésité et tout. Et c'est vrai que j'ai. Voilà, on a eu des entretiens avec la directrice, etc. Et, euh, et elle me disait on, on est en train d'attendre la déclaration en ligne, etc. Donc déclarer en ligne, c'est-à-dire en fait que. Euh, c'est un organisme, un organisme qui est reconnu pardon, par, euh, par l'éducation euh, le, le, euh, nationale. Voilà, donc euh, déclaré, ouvert depuis le 2 juin 2022, en décision du 1er avril, etc. Et donc à ce titre, les familles qui sont inscrites euh, donc, euh, en enseignement à distance pourront bénéficier des droits, donc à allocation de rentrée scolaire, bourse scolaires Bien sûr, tout ça, c'est pour les personnes qui sont résidents en France. Hein. Euh, certificat de scolarité, livret scolaire avec passage, etc., comme le CNED en fait, puisque le CNED, quand vous êtes inscrit via le CNED, étant donné, de, étant donné que c'est euh, euh, déclaré, euh, vous avez donc euh, un avis de passage, vous avez un bulletin de notes, euh, vous avez un certificat de scolarité, etc. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que mes filles donc, euh, sont passées... Euh, dans un système full-time, on va dire, euh, c'était plus possible de suivre en ligne euh, euh, les, les cours. Et euh, donc, on est repassé au CNED, sauf que on est maintenant en ce, euh, ce qu'on appelle le CNED en complémentaire international. Alors, j'ai reçu des messages euh, de personnes qui me disaient « Hasna, c'est quoi le CNED expat ?» C'est pas un CNED expat, en fait, il y a deux. Chez le CNED, vous avez euh, la possibilité de faire euh, donc ce qu'ils appellent le CNED euh, euh, réglementé. C'est vraiment du full-time, c'est-à-dire que votre enfant ne peut pas... Être. Il n'a pas le droit d'être scolarisé ailleurs, il ne fait que ça et il a vraiment toutes les matières. Pour les cours préparatoires, c'était mathématiques, français, questionner le monde, mais vous aviez en plus l'anglais, euh, de l'art, de la musique, euh, du sport, etc. Quand on est en complémentaire international c'est complémentaire c'est à dire que vous avez, c'est vraiment mis, c'est un système qui est mis en place pour les personnes qui vivent souvent à l'étranger et qui décident de scolariser leurs enfants mais qui veulent quand même garder les enseignements puisque vous savez que ben voilà, le français euh, à part si vous êtes à l'école française du pays euh, euh, quand vous êtes dans une école quand vous choisissez de les mettre dans une école locale ou à l'école, dans une école internationale, vous n'avez pas forcément le français euh, euh, qui inclut, les mathématiques aussi puisque chaque pays a sa façon d'enseigner donc du coup euh, ils ont créé donc ce ce, ce profil euh, ce, qui s'appelle le, le, le CNED complémentaire qui vient compléter ce que votre enfant, les enseignements que votre enfant a dans l'école qu'il va fréquenter. Et ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus léger dans le sens où vous n'avez plus de sport, vous n'avez plus d'anglais, vous n'avez plus d'art plastique, etc. Et tout. Vous n'avez vraiment que les matières les, les, les, les matières euh, qui sont importantes ici en tout cas pour l'année de CE2 puisqu'on a déjà fait le. le c'est notre deuxième année là hein, pour le, le, le CNED complémentaire international. Les filles viennent de terminer donc l'année de CE1. Voilà, elles ont eu leur avis de passage, donc passage en CE2, et là on a reçu donc tous les fascicules, tout son, ce dont on aura besoin pour travailler euh, durant euh, cette année. Alors euh, donc pour euh, le niveau CE2, c'est la même chose. En fait, vous avez trois matières mathématiques, français et questionner le monde. Dans questionner le monde, il y a deux parties. Vous avez tout ce qui est euh, éducation, c'est un peu l'éducation civique quelque part, et vous avez une partie où vraiment là on parle plus de sciences, d'histoire, etc. Ça reste quand même, le, le, le, le, le en tout cas pour ma part, pour, pour avoir fait l'année dernière avec mes filles, et cette année j'ai déjà commencé à cuiter les livres et tout ça, je ne pouvais pas attendre. Euh, on va dire quand même que le plus gros du travail, c'est le français. Ensuite, je dirais les mathématiques, questionner le monde, c'est très léger. Voilà, d'ailleurs, il vous donne aussi une proportion d'heures à faire par semaine. Euh, le français et les mathématiques, c'est vraiment le, le, le, le, le, le, le plus important. Questionner le monde, c'est, je crois, une heure ou deux heures par semaine, vous voyez. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que, euh, pour ma part, j'essaie à chaque fois de faire le lien avec ce, ce que les filles étudient à l'école. Vous voyez, par exemple, pour les mathématiques, voilà, je sais qu'il y a des choses qu'elles ont vues à l'école, donc ça, c'est beaucoup plus rapide. Par contre, je remarque aussi que les méthodes d'enseignement ne sont pas... Pas pareil, les façons de faire ne sont pas pareilles. Donc du coup, voilà, on essaie de, de, de s'adapter par rapport à ça. Et pareil, pour, euh, pour le questionner le monde, il y a des choses, par exemple, ils ont déjà étudié la préhistoire, les plantes, ce genre de choses. Donc du coup, on en profite en fait pour, pour, pour, pour mettre ça en, en commun. Voilà. Alors en fait, quand vous avez votre colis qui arrive, donc bien sûr, vous avez fait l'inscription au préalable. Alors sachez que si vous allez sur le site du CNED, vous allez voir que pour faire le CNED en, complément, en, en full time, euh, il y a eu euh, bah, des, des lois euh, ré récemment, je pense que les personnes qui, qui, ont, qui choisissent l'instruction en famille euh, sont au courant, donc euh, c'est vraiment très strict hein, maintenant. Euh, pour le, le, le, le système complémentaire international, vous, il n'y a rien à faire en fait, c est, c est, voilà. on a fait l'inscription et, et voilà euh, euh, par contre si vous voulez que votre enfant ne fasse que ça euh, vous verrez, aller sur le site internet, vous avez des formulaires à remplir, des autorisations à demander etc et tout, il y a vraiment c'est un cadre beaucoup plus strict en fait, et ils sont euh, voilà je, je, je vous laisse regarder ça sur le site internet encore une fois les tarifs etc tout est sur le site internet et chaque niveau est différent, donc vous, si, si votre enfant est en CM1, euh, ça ne sera pas les mêmes fascicules il aura euh, euh, forcément beaucoup plus de matière, vous voyez Donc euh, voilà, et pour le, le prix, je ne sais pas du tout comment ça se passe en France. Est-ce que c'est gratuit ou pas Je ne sais pas. En tout cas pour nous, il, euh, quand on vit à l'étranger, il, il, il y a des frais euh, à payer. Je crois que c'est autour de 500... 500 ou 600 euros par enfant, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, donc vous recevez un papier comme ça avec dedans euh, tout ce qui se trouve dans, dans, dans la boîte. Donc, vous avez votre papier. Et donc, vous avez les différents... Euh, c'est écrit en anglais, donc c'est très bien. Item, euh, voilà, guide de travail, questionner le monde, cahier de bord numéro 1, questionner le monde, cahier de bord numéro 2. Vous avez mathématiques, cahier de bord, tome 1, cahier de bord, tome 2... Mathématiques carnet de progrès, français cahier de bord tome 1, français cahier de bord tome 2, français carnet de progrès, vous avez toutes les évaluations qui sont envoyées, vous avez vraiment tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout qui est ici. Bon. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble, euh, c'est un peu différent de, de ce qu'elles avaient l'année dernière, dernière, donc lorsqu'elles étaient en CE1, euh, vers la fin, le milieu fin de l'année... On vous demande d'avoir un cahier et l'enfant va commencer à travailler sur son cahier. Donc ça, je trouve que c'est très bien parce que... Euh, c'est bien, il hein, de, de, de, y a certains exercices qui peuvent se faire là, mais c'est aussi très bien... Euh, euh D'avoir un cahier et euh, vous avez à chaque fois la méthodologie qui vous est euh, accompagnée hein, en tant que tuteur. Donc on va vous dire, veillez bien à ce que l'enfant euh, euh, mette la date, souligne, euh, il faut bien qu'il écrive, euh, saute une ligne, il doit écrire mathématiques, sautez la ligne, posez l'opération. Vous devez veiller à ce que les dizaines soient bien avec les dizaines, les centaines avec les centaines, tracer à la règle, etc. Voilà. donc euh, cette année, on n'a qu'un recueil de documents. L'année dernière, elles avaient deux recueils de documents pour le français. Donc, euh, dedans, vous avez... En fait, c'est un recueil de documents, c'est-à-dire qu'il y a les poésies, tous les textes qu'elles vont étudier. Donc ça, euh, vous l'avez tout le temps, en fait, vous en avez besoin euh, à côté. Il faut savoir aussi qu'à côté de tous ces livres que vous allez recevoir ici, vous avez bien sûr la, la, la plateforme. Vous avez accès à une plateforme. Et donc, euh, quand vous allez étudier, en fait, les, les, les, différents, euh, les différentes matières, euh, il y a certaines vidéos que vous allez devoir aller voir sur la plateforme ou euh, certaines activités interactives ou autres. Euh, le, je vous assure qu'au début, c'était casse-tête, ça, ça me saoulait. Euh, sur, sur la première année, c'était compliqué. Euh, voilà, Mais une fois que vous avez l'habitude de, de, de, de la plateforme, etc., c'est très bien fait, c'est très simple. Donc, vous voyez ici, j'ai questionné le monde. Donc, je vous invite, en tout cas, si vous euh, voilà, passez par là, vérifiez bien. En général, on vous envoie quand même quelques semaines avant. Donc, si jamais il vous manque quoi que ce soit, je ça n'a jamais été le cas pour moi, euh, vous pouvez euh, donc réclamer. Donc, ici, on a ici questionner le monde, se situer dans l'espace et dans le temps, enseignement moral et civil. Et donc, vous avez ici le cahier de bord. Donc, comme je vous, vous disais, il y a des exercices qui se font euh, directement ici. Et il y a des exercices qui se font... Euh, Alors, juste pour vous montrer, euh, en fait, euh, l'année euh, est organisée en modules. D'accord Donc, vous avez huit euh, modules. D'accord Donc, vous avez huit 8 modules de maths, 8 modules de français, 8 modules de questionner le monde, voilà. Vous euh, vous organisez comme vous voulez, c'est vraiment à vous de, de, de voir. Donc vous voyez, juste pour vous montrer le module 1 euh, de questionner le monde, vous voyez, c'est que quelques pages. Franchement, euh, en sachant que des fois, l'exercice, il y a un exercice qui va vous prendre la page en, en entier. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que des fois, vous avez... Il faut bien regarder, vous voyez, euh, on vous dit quand c'est accompagné ou quand c'est euh, autonome, laisser l'enfant faire tout seul, etc. Donc Voilà. Et juste pour vous montrer, par exemple, en mathématiques, vous voyez ici que le mod un module, il y a quand même beaucoup plus de pages. Ah, oh, ça va. Euh, J'ai remarqué que c'est beaucoup plus condensé. Vous voyez qu'en en CP, c'était écrit en gros, machin. Là, euh, il y a plein d'exercices dans une seule page. Mais euh, voilà, le, en, en gros, le français, c'est, on va dire... Euh, Proportionnellement, le français, il y a vraiment beaucoup plus de français, mathématiques, les maths viennent ensuite et on termine avec le questionner le monde. Donc, les, voilà, les cahiers sont bien faits, il y, y a des couleurs et tout ça, et c'est vrai que c'est sympa parce que du coup, c'est beaucoup plus agréable pour les enfants. Donc, vous avez de nouveau ici le petit bordereau de livraison, d'un clé capitulatif. Donc, vous voyez, si je vous montre, je pense que là, vous allez bien le voir, français... Comme je vous disais, regardez, hop, voilà, comme ça on voit bien. Voilà. Vous voyez l'épaisseur du livre, donc le français, on est au double. Vous voyez le double des mathématiques, et là ici, euh, le, le, le, le questionner le monde, il y, y a beaucoup moins. Donc comme je vous disais, c'est vraiment quand même très focus sur, le, sur le, la langue française, en hein, sachant que le nouveau, franchement, il est, il est très bon. Hein, il y a, des, il y a des, euh, et des fois il y a des textes, je me dis, mais c'est quoi ces textes qu'ils ont choisis euh, Voilà. Donc euh, voilà, on va y aller tout doucement, en sachant que les filles dans l'école où elles sont, euh, elles ont euh, quelques heures de, de français, mais ça c'est très... Voilà, c'est français enseigné pour des non natifs donc du coup c'est vraiment, vous euh, voyez, euh, euh, euh, très léger, quoi, d'accord euh, Mais ce qui est bien, c'est que ça permet de faire quand même des parallèles avec ce qu'on fait. Alors ici, vous avez un papier, c'est important, c'est le guide du travail des élèves, cours par matière, scolarité complémentaire, internationale. Donc il vous explique tout ça, voilà, c'est quoi l'indicatif de l'enfant, comment rejoint le pôle scolarité. Euh, moi, en général, ce que je fais, la seule chose que je garde, tiens, non, est-ce que c'est là Non, ce n'est pas là. Non, même pas, je garde même pas ça. En fait, ce que je fais, c'est qu'en général, moi, j'imprime le calendrier, puisque vous avez des dates butoirs, qu'il ne faut pas dépasser pour envoyer les évaluations. Évaluations que je vais vous montrer juste après, on y arrive, on est au bout là. Et euh, c'est ce que j'imprime pour vraiment ne pas être en retard. Donc euh, j'essaie vraiment de, de, de, de ne pas prendre de, de, de retard. Alors il y a des personnes des fois qui me demandent, des mamans, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est est-ce que cela Je pense que à partir du moment où on fait ce choix, euh, voilà, euh, j'ai déjà partagé euh, dans les autres vidéos, euh, la, il faut être régulier, il faut qu'il y ait une routine, euh, euh, tout simplement, vous voyez. Donc, euh, ici, on, euh, on a les, euh, euh, ce qu'ils appellent les carnets de progrès. Donc, vous avez un carnet de progrès pour chaque matière. Et en fait, une fois que vous avez terminé un module, vous pouvez aller vérifier les enseignements. Vous voyez, donc, je vous donne un exemple. Ici, alors, j'ai réussi à. Donc, l'enfant peut citer. Et alors, par exemple, pour le module 1. Euh, se situer dans l'espace. Je sais repérer les éléments du paysage présentés sur une carte. Et donc, il y a un, deux, trois, il y a un petit soleil que l'enfant peut colorier s'il a acquis. Vous voyez J'identifie les paysages. Je sais observer, décrire un paysage et le, et, et le légender dans un croquis. Vous voyez Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un peu finalement un récapitulatif de ce que vous avez vu dans euh, les les différents modules. Voilà. Et ensuite, vous avez donc ces pochettes-là qu'il qu faut bien garder précieusement. Ce sont les évaluations. Sachez que si jamais il se passe quelque chose, si vous perdez des papiers, etc. ou autre, dans, euh, sur la plateforme, vous avez la possibilité d'accéder à tous ces documents et vous pouvez les imprimer. Voilà. Mais c'est vrai que... Voilà, autant bien, autant bien les ranger et euh, les, les prendre quand il faut. Donc, vous voyez ici, ce sont les évaluations. Donc, vous avez ici les évaluations, les huit évaluations que vous allez devoir renvoyer, donc à des dates euh, au CNED. Vous avez ici, donc, euh, « Questionner le monde »,« Français » et il y a la même pochette pour l'évaluation ici, les évaluations de mathématiques. D'accord Donc, quand vous renvoyez, donc, quand vous avez fini le module 1, vous allez faire l'évaluation de « Français », de « Mathématiques » et de « Questionner le monde ». Alors, sachez que vous allez devoir rendre, donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, voilà, c'est un papier comme ça ici. Voilà, donc euh, l'enfant doit écrire donc, son, son, son, son nom, son prénom, etc. Et donc il fait l'évaluation, tout simplement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça ici, vous devez... Euh, donc une fois que c'est fait, vous allez devoir... Euh, prendre des photos, et mettre ça en format PDF, c'est beaucoup plus simple, et prendre aussi une photo de la dernière page. Je vous, je vous préviens parce qu'en fait, euh, la première fois, euh, je, me, je me souviens, je n'ai pas fait la photo de la première page, mais en fait, si, parce que la prof corrige, enfin la, la prof, l'enseignant qui, euh, qui va suivre l'enfant, corrige, euh, et donc vous allez avoir en fait les corrections aussi sur la dernière page ici. Vous voyez, donc il faut vraiment faire recto verso d'accord voilà on met ça sous pdf voilà format pdf on enregistre on met bien questionner le monde ou français moi en général je mets questionner le monde m1 module 1 et je mets un r pour rania et un m pour mariam comme ça tout est bien je sais vraiment chaque chose où chaque chose est alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand vous allez faire les évaluations des fois il y a des tests oraux c'est surtout en français en français vous avez de la lecture vous avez des poésies à apprendre donc du coup il faut enregistrer c'est pareil quand vous faites les enregistrements, vous allez enregistrer avec, moi j'utilise tout simplement mon téléphone et je fais l'enregistrement et je note bien par exemple poésie, euh, test 2, voilà. Et ce que je fais c'est que je demande toujours à l'enfant de commencer en disant, euh, euh, donc voilà bon, donc elle dit bonjour maîtresse, voilà je vais vous réciter euh, le poème du module 1. D'accord, et elle commence en disant à chaque fois le numéro de, de, de l'évaluation, par exemple test 1 ou test 9. C'est important pourquoi Parce qu'en fait, quand euh, des fois il y a plusieurs euh, vocaux, plusieurs enregistrements, vous devez les mettre ensemble. Vous n'avez pas. En fait, vous allez envoyer deux documents au final. Vous allez envoyer l'évaluation écrite, par exemple pour le français, l'évaluation écrite, c'est-à-dire le PDF, d'accord, et vous allez envoyer un seul euh, enregistrement qui va comporter tous les oraux tous les enregistrements. Donc vous avez bien sûr des logiciels qui sont simples, ça s'appelle on compile en fait, vous allez mettre tous les, les, les, les, les enregistrements ensemble et pourquoi c'est intéressant de, de, de demander à l'enfant de dire test 1 ou test 4 ou test 5, c'est parce que des fois quand vous faites ça en ligne, vous savez plus vous savez plus en fait euh, quelle, euh, quelle évaluation vient avant alors que euh, là si l'enfant dit directement test 1 vous savez que vous allez d'abord mettre la poésie test 1 ensuite 2 ça sera je sais pas lecture vous voyez et test 7 ça sera par exemple je sais pas euh, chanter une chanson je sais pas quoi vous voyez donc c'est beaucoup plus simple pour vous en fait c est, c est, c est, voilà c'est des petites choses qui m'ont beaucoup aidé quand je dois faire mes montages et euh, voilà alors euh, c'est tout je pense qu'on a fait le tour donc vous voyez qu'on a tout ce qu'il faut ici euh, il y a une petite évaluation avant de, de, de commencer, vous voyez, euh, j'ai juste jeté un oeil aux mathématiques. Euh, vous avez une petite évaluation pour voir juste le niveau de l'enfant. Donc il y a des enfants qui arrivent en, en, en cours de route, donc du coup il y a une genre de petite évaluation pour juste dresser un bilan, pour voir si l'enfant, euh, voilà, voir euh, où sont euh, ses, ses difficultés. Et euh, voilà, et ensuite euh, bah, vous commencez et... Euh, et euh, bah écoutez, ça y est, c'est reparti. Hein. Là, quand j'ai reçu, reçu le paquet, je me suis dit, « Oh là, ça y est, c'est reparti pour l'année de ce » Je ne sais pas combien de temps on va continuer à faire ça. Pour l'instant, franchement, c'est gérable. Alors, en général, je, en général en fait, je n'ai pas, pas de maximum, mais j'ai un minimum 3-4 fois par semaine. On travaille. Vraiment, on travaille. Donc, je fais du français, des mathématiques, euh, questionner le monde là, là ici, euh, euh, étant donné que je travaille à mi-temps, donc on va voir aussi comment on va s'arranger en sachant que ce que je fais c'est que j'essaie aussi de regarder un peu euh, de mon côté par exemple en mathématiques, là en ce moment à l'école elle, elle, elle travaille sur les solides donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé directement euh, euh, le cours sur les solides pour tout simplement faire, euh, mettre ça en parallèle parce que du coup ben, on gagne du temps en sachant que c'est clair que les, les, les, le, le vocabulaire c'est pas le même mais voilà le raisonnement c'est la même chose les explications c'est la même chose, donc voilà c'est ce que j'essaie de histoire de gagner du temps de gagner du temps et de, de, de voilà c'est tout simplement le plus logique de faire ça, vous voyez. Quand on travaille sur les plantes, euh, elle, par exemple, j'ai vu, j'ai vu par exemple qu'elle travaille sur le, la description des paysages. Elles vont travailler sur ça et elles font la même chose aussi à l'école. Donc du coup, nous, on en profite, voilà, pour travailler le vocabulaire, puisque le vocabulaire, ça, voilà, ça a rien à voir du tout. Il y a des mots qui se ressemblent, il y a des mots qui n'ont rien à voir du tout. Et donc voilà, ça, ça nous permet en fait vraiment de de, de, de, de, de de faire un parallèle en fait entre entre entre les matières. Voilà, écoutez. N'hésitez pas si vous avez des questions, et je pense que je ferai un live parce que j'ai remarqué que les personnes qui me suivent sur Instagram ne sont pas forcément les personnes qui me suivent sur, euh, euh, sur YouTube. J'espère en tout cas que cette vidéo euh, voilà, vous aura appris quelque chose. Euh, J'imagine que certaines personnes vont tomber sur cette vidéo parce que justement elles sont en pleine réflexion, CNED, pas CNED. Je vous invite encore une fois à regarder notre expérience puisque vraiment... Le CNED en complémentaire international et le CNED full-time, ça n'a rien à voir du tout en termes de euh, quantité de travail, en termes d'investissement, etc. Euh, pour être honnête avec vous, par exemple, si vous décidez de faire euh, euh, l'école voilà, à la maison euh, full-time, c'est pas possible de travailler à côté et, et vous verrez que dans la vidéo j'ai abordé en fait euh, les avantages et les inconvénients et, et ensuite après c'est vraiment à vous c'est un choix de vie hein, finalement en sachant que oui c'est un choix de vie mais euh, il ne faut pas perdre de vue que au, le, le, au centre on a l'enfant et que tout ce qu'on fait finalement les décisions qu'on prend c'est dans l'intérêt de l'enfant et c'est vrai que nous en fait on a, on a vraiment réussi à trouver un on a trouvé en fait un, un équilibre puisque les filles adorent aller à l'école elles sont super contentes et sont super épanouies oui. Et de l'autre côté, nous avec le, le, le CNED en complémentaire international, on veille à ce qu'elles aient euh, euh, toutes les, les, les, les connaissances qu'elles qu qu doivent avoir au cas où, on ne sait jamais, si jamais euh, de nouveau elles, elles doivent repartir euh, à l'école française, bien, elles ne seront pas perdues parce qu'elles auront reçu les mêmes, euh, les mêmes enseignements que, que, que les autres enfants. Voilà, écoutez, sur ce je vous laisse et euh, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à, à vous inscrire, donc vous... Inscrivez-vous et vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous aurez mes notifications. Et pour les anciennes et les anciens, merci encore pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye